Salut à tous, vous êtes bien sur 100% accessibilité, voilà c'est ma première vidéo sur les produits euh, Samsung et Apple, je vais vous faire euh, la, montrer la différence entre les deux écouteurs et ce que j'en pense personnellement. Mais regardez bien cette vidéo et n'oubliez pas de mettre des messages si ça vous plaît ou c'est négatif. Mais n'oubliez pas de liker en bas à droite. Au revoir. Je vais vous présenter les écouteurs d'Apple. Voilà, je vais ouvrir la boîte. Tada. La notice et le petit boîtier pour mettre les écouteurs et le câble de charge c'est tellement bien fait ils ont pas mis de chargeur avec bravo Apple voilà du coup euh, je vais vous montrer comment les écouteurs sont à l'intérieur de la boîte c'est bon tu peux stopper il y a deux écouteurs vous voyez du coup je vais vous montrer euh, comment les installer dans mes oreilles. Je vous dis à tout de suite. Vas-y, tout de suite. Voilà, je vous montre ce petit écouteur qu'on va placer dans mon oreille droite. Regardez bien. Automatiquement dans l'oreille. Et en plus. Il fait pas mal dans l'oreille, on a l'impression de rien avoir dans l'oreille. On peut secouer la tête comme on veut, ça tient super bien. Et euh, l'avantage de, des écouteurs Apple, au moins c'est sûr que ça marche à 100% sur les appareils Apple. Mais euh, on ne peut pas se servir aussi sur d'autres marques. C'est un peu normal, mais bon. Du coup, je les ai montrés. Ces écouteurs-là, personnellement, je les, ai, je les adore. J'avais essayé d'autres écouteurs, par exemple 5 souilles, mais le problème de 5 souilles, ça me faisait des escarres dans les oreilles. Mais le problème, il y avait plusieurs euh, embouts différents, de plusieurs tailles différentes, je pouvais pas. Euh, j'ai essayé mais j'ai pas trouvé autant de confort et euh, du coup euh, physiquement les Samsung j'ai trouvé super joli mais un peu désagréable dans les oreilles mais euh, c'est vrai que ça marche pas aussi bien sur euh, sur Samsung hein. mais bon mais bon bah on va voir la suite sur euh, Samsung, je vous dis à tout de suite Voilà je vais vous parler des écouteurs Samsung Galaxy Bud Je vais vous faire voir ce qu'il y a dans la boîte Il y a le chargeur avec la boîte avec plusieurs tailles différentes d'écouteurs et la boîte qui a les hélicoptères sans fil et au fond de la boîte qui a la notice logiquement mais bon euh, oui voilà voilà du coup je vais euh, vous euh, dire que c'est très bien bête le fil du chargeur mais sans le boîtier sur la prise je trouve ça un peu dommage mais bon euh, ça empêche pas de le recharger du coup je vais vous faire voir dans le petit carton ce qu'il y a dedans en fait il y a plusieurs tailles différentes je vais vous montrer ça voilà je vous présente les petits embouts en caoutchouc qu'on peut changer euh, si l'écouteur ne va pas bien par exemple celui là c'est pour essayer de le coincer au niveau en euh, haut de l'oreille mais je vous montrerai euh, comment euh, mettre les écouteurs dans les oreilles et euh, du coup il y a plusieurs petits trucs comme ça et euh, je trouve ça intéressant de pouvoir proposer des tailles différentes mais par contre quand on met les écouteurs dans les oreilles, par contre, on n'entend rien, on a l'impression qu'on a les oreilles bouchées. Je vais vous faire voir l'intérieur de la boîte de charge, qui permet de changer les écouteurs. C'est vrai que c'est joli comme boîte. Les écouteurs, voilà. C'est vrai qu'ils sont jolis, mais... Euh... Ils sont quand même jolis, ces écouteurs. Du coup, euh, je trouve ça joli, mais par contre, quand on le met dans l'oreille, ça fait mal. Il y en a qui disent que, faut attendre. Mais bon, le problème, quand ça fait mal, il vaut mieux éviter de mettre ça pour éviter d'avoir des escarres. Du coup, je vais euh, vous montrer comment l'installer dans mon oreille droite. C'est pas aussi simple que les autres. Voilà, c'est ce petit bigognon. Du coup, tu es obligé de le mettre dans l'oreille et tourner à faire à mesure que ça bloque. Voilà. Vous voyez, en haut, ça coince, on coince en haut de l'oreille. Du coup, ça permet d'éviter qu'il tombe. Tu peux se secouer la tête, ça ne va pas tomber. Mais, par contre, c'est compatible sur tous les portables, mais c'est moins efficace sur un Apple. Je vous conseille de prendre des écouteurs Apple si vous avez un portable chez eux. Et Samsung, c'est pareil. Faut pas. Voilà. Au début, je pensais l'acheter. Je le trouvais joli. Mais j'ai pas pensé au confort. Du coup, c'est vrai que. C'est un peu. Dommage d'avoir ça. Mais bon, je préférais dire mon opinion. Mais bon, on peut pas essayer au magasin du coup. On peut pas vraiment se rendre compte. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo, je veux dire. Je vous remercie d'être autant nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker et de s'abonner à ma chaîne. Je vous dis au revoir, à bientôt.